Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. On est le dimanche 5 janvier 2020. On débute l'année avec des soubresauts pas mal importants sur sur la situation géopolitique. Donc, je pense que je me sentais obligé de faire peut-être une petite vidéo. Ce ne sont pas une longue vidéo, c'est peut-être de mettre en contexte ce qui arrive en ce moment. Euh, je pense que tout ce qu'on vit en ce moment, avec la provocation directe de, des États-Unis, de Trump euh, face au euh, à l'Iran, euh, c'est vraiment une provocation délibérée pour euh, mettre le feu aux poudres pour faire monter euh, le pétrole. Euh, pas nécessairement pour l'or, parce que l'or euh, c'est le mal aimé, mais dans une situation comme ça... Euh, euh, l'or est vraiment euh, fait des feux d'artifice euh, ça me fait penser d'ailleurs à la situation qu'on a vécue en 2000 euh, en 2000, 2000-2001 euh, lorsqu'on a eu euh, euh, l'effondrement des tours euh, lorsque l'avion le, le, est arrivé dans les tours euh, je me souviens encore, c'est une situation très très très semblable euh, pas l'événement même mais tout ce qui a suivi après au niveau de l'Irak euh, au niveau... Euh, de George Bush. La, la première chose que Bush avait euh, dit, c'est qu'on va aller euh, faire une guerre Hitler en Afghanistan, tout ça. Je pense que la communauté internationale avait accepté, bon, ben, oui, euh, ils ont attaqué l'Amérique, euh, les symboles de la finance américaine, mais là, c'est allé plus loin avec euh, George Bush. Vous, vous souvenez très bien, Alors, si vous vous souvenez pas, je vais vous le rappeler parce que je me souviens moi très très très bien, c'est que euh, George Bush est allé euh, envahir l'Irak euh, euh, avec euh, un appui de l'Angleterre de quelques pays, mais vraiment pas euh, de la communauté internationale et l'envahissement de l'Irak a provoqué euh, vraiment euh, du désarroi euh, au niveau... Euh, euh, des bourses, mais ensuite de ça, en 2003, je me souviens encore, George Bush était, était sur le porte un porte-avions voix euh, en disant que la guerre était gagnée et puis les marchés sont partis euh, en folie. Euh, on est dans une situation euh, un peu semblable au niveau historique, mais pas semblable au niveau des bourses. Parce que déjà, on est à, à des sommets, et euh, moi, ce que je pense, euh, toute cette situation-là, ce qu'on vit en ce moment au niveau de, euh, de la provocation américaine au niveau de l'Irak, euh, je pense que c'est délibéré, c'est vraiment pour euh, euh, remettre la machine militaire en, en marche, tout ça. Euh, pour euh, vendre plus d'armes pour euh, parce qu'on sait que malheureusement les guerres euh, amènent beaucoup beaucoup d'argent et euh, c'est ça qu'on veut on veut que ça continue à monter que les indices continuent à monter puis je pense que c'est pas parti pour euh, descendre pour un bout la raison est très simple c'est que la Fed comme vous le savez continue à injecter des milliards de dollars dans le marché pour faire en sorte que ça monte encore plus et là on a une situation comme ça pour, encore pomper le marché, euh, pour se rendre jusqu'à l'élection de Donald Trump. Euh, c'est une situation qui est très très semblable à 2000, je regarde les indices, euh, tout à l'heure peut-être qu'on regardera ça, là, euh, au niveau du Nasdaq, euh, on voit que par mois les indices faisaient des, euh, des, euh, des poussées là, euh, extraordinaires, et c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines, prochains mois, là, demain. Euh, C'est sûr, cette semaine ça va être bouleversé pour mal, probablement que la bourse va cracher euh, un peu, là. On, on croit que ça va tomber euh, à 2500, en tout cas pas tout de suite. Euh, Je pense vraiment que le, la Fed, le gouvernement américain font exactement euh, selon leur plan, qui est Dévoiler directement. Ils veulent vraiment que les marchés se maintiennent en vie euh, euh, dans le but de réélire ré euh, les républicains euh, au pouvoir. Euh, si je regarde euh, ce qui se passe au niveau de, de l'indice de la. Euh, c'est la confiance, greed, c'est euh, euh, tapé dans le fond. Euh, les investisseurs euh, ont tellement confiance au marché. Euh, avec l'injection massive de la FED qui euh, est supportée par euh, l'achat des bons de, du trésor par les FED elles-mêmes. Euh, donc, euh, euh, tout est couvert. Euh, je pense que c'est une situation aussi qui, euh, qui fait en sorte qu'on est prêt de... Ben, prêt. On va essayer de pousser tout le temps plus loin cette bulle. Euh, c'est, je pense, John Menard King qui disait... Euh, quand on pense que c'est haut, ben ça va encore plus haut. Ou quand on pense que la peur est arrivée à son paroxysme, c'est encore plus bas. Bon. Donc, on est dans une situation comme ça. Euh, je pense que ça va aller encore plus haut. Je regarde les euh, les indices, les graphiques euh, mensuels, ben hebdo mensuel. Je pense qu'encore, euh, ça va pousser, ça va pousser fort, ça va monter, ça va monter. Euh, au niveau du Standard Poor's, au niveau du Nasdaq, surtout... Euh, au niveau euh, du Dow Jones. Non, ça va encore monter, pas parce que c'est un marché rationnel, au contraire, euh, les Américains euh, sont de plus en plus endettés, euh, euh, non seulement les gouvernements, mais les individus. Euh, ont vie euh, sur la dette. Euh, la Fed injecte... C'est pas croyable ce qui s'injecte <rire> sur le marché. Euh... Je pensais pas vivre une situation si euh, farfelue lorsque j'avais entendu 1000 milliards hein, lorsque Obama euh, était là, j'étais comme... Euh, c'était hallucinant comme chiffre aujourd'hui 1000 milliards c'est comme du change <rire> on est rendu euh, vraiment plus loin que ça donc c'est une folie en pensant qu'on va sauver les marchés Bon, ce qui va arriver, je vais vous le dire c'est vraiment ce que je pense, c'est mon scénario euh, ça va pomper, ça va pomper, ça va monter encore, ça va monter, monter, monter. Euh, et puis jusqu'au jour, euh, je pense que c'est l'élection de Trump qui est visée. Euh, ça va casser, ça, ça va casser un jour. C'est sûr que tout ce qui monte doit redescendre un jour. C'est sûr que en ce moment, les investisseurs sont dans euh, l'euphorie. C'est vraiment une euphorie. Tout le monde euh, euh, dit, vous regardez même les médias traditionnels, c'est l'euphorie. La Fed supporte fortement les marchés. Donc euh, tout est et euh, va aller très, très haut. Euh, je veux aussi vous parler ben, du dollar américain qui connaît de très, très grande faiblesse dû au fait qu'on on crée de la monnaie de singe qui euh, n'a absolument aucune utilité. Donc, euh, plus qu'on va en créer, moins que le dollar américain va devenir une valeur euh, certaine. Euh, dans un contexte comme ça, le dollar américain baisse, l'or monte. Et là, c'est sûr qu'avec euh, le géopolitique, contexte géopolitique... Euh, L'or a fait une poussée depuis deux jours aujourd'hui. Les futurs euh, sont vraiment... Euh, je pense que l'or prend 24, 25 dollars euh, ce soir. Euh, ce soir euh, semaine, euh, vendredi passé, c'était 27. Euh, donc, euh, non, l'or, euh, comme je vous dis, euh, c'est pas une question de regarder euh, simplement une journée ou deux. C'est qu'à long terme, l'or est euh, voué à exploser euh, et à, à vraiment... Euh, Surperformer euh, euh, presque toutes les classes d'actifs euh, sur la planète parce que l'or a été dévalué, l'or a été manipulé, euh, l'or et l'argent aussi ont été manipulés euh, pour essayer de les garder euh, très bas, mais en ce moment, euh, on voit que le renversement va se poursuivre. Donc, euh, euh, moi, je privilégie euh, l'action des mines, des mines, surtout des juniors. Je pense qu'on peut euh, être. Euh, dans les mines, il n'y a pas de problème. Dans l'or aussi directement, il n'y a aucun problème. Mais je pense que euh, les juniors, ça peut devenir explosif euh, dans un contexte comme on vit en, en, en ce moment, au niveau géopolitique, puis aussi en 2020. Euh, donc, euh, je vous avais parlé de certaines minières. Je pense encore euh, que ça va exploser. Et puis euh, c'est l'endroit où, où il faut être. Il ne faut pas avoir euh, froid aux yeux. mais... Je pense vraiment que c'est l'endroit où il faut être, mais il ne faut pas être pr pressé non plus. Donc, euh, pour terminer, ben, c'est ça, j'étais pour euh, peut-être faire un, un compte-rendu de ce qui se passe en ce moment sur euh, la planète euh, de, de, de, de, la, de la provocation américaine. Et là, on, on voit euh, l'Irak euh, qui euh, dit mort aux Américains et on veut absolument euh, sortir euh, toutes les troupes américaines. Euh, euh, de l'Iran, euh, excusez, je me suis trompé, euh, c'est de l'Iran. Euh, et en plus de ça, Trump vient de, de dire, euh, non, non, ça coûte très cher, euh, on a fait une nouvelle base, donc si vous voulez qu'on sorte, il faudrait que vous payiez, donc euh, payer la, la, la base militaire coûte très très cher. Euh, donc, euh, Trump en remet encore plus. <rire> c'est vraiment de la provocation, donc euh, ce qui va arriver, probablement... Euh, le conflit va s'envenimer. Euh, c'est ce qui semble euh, vouloir euh, se, se préparer. Euh, on n'est pas devant, on ne sait pas. Mais ça semble vraiment s'envenimer. Je ne vois pas comment que ça pourrait comme se régler euh, euh, assez rapidement. Euh, je parle euh, entrer en conflit, je parle. Donc, euh, on va partir. La machine de guerre, la machine de guerre, c'est très, très, très payant. Donc, euh, l'argent qui a été créé artificiellement, ben, on va trouver des débouchés pour ça, puis on va Essayer de maintenir artificiellement ce marché qui est une bulle, qui est... Une bulle, euh, non, ça va continuer à monter, c'est ce que je vous dis, ça va continuer à monter. Euh, les stratégies euh, de la FED et du gouvernement, c'est que les indices euh, montent, montent, montent. Et en même temps, euh, la bonne nouvelle là-dedans, parce que moi je suis pro or, euh, pas, pas parce que je... Euh, Bien, la, la, la réelle raison, c'est que l'or est une valeur refuge. Et je pense que, je, je lisais un rapport euh, dernièrement, je pense que l'or va être euh, dans le bull market, euh, si je, on regarde, on regardera ça à un certain moment donné, là. si on regarde euh, sur le très long terme, l'or peut être euh, en bull market, euh, parce que le, le bull market a commencé en 2015, euh, on a eu du cru. Euh, donc, on peut avoir un bull market d'à peu près 10 ans, de 2020 à 2030. Euh, donc, euh, euh, ça peut nous amener là à des sommets. j'ose pas dire un montant, mais euh, ça peut vraiment nous amener à des sommets euh, vraiment, vraiment importants. Donc, euh, je vais aller voir... Euh, on va aller voir euh, les indices. Ça ne sera pas long. Euh, je suis en train d'ajuster ça ou... On ne se perd pas de vue. Euh, OK. Attendez une minute. Euh, ça ne sera pas long. Ah, OK. C'est bon. On part avec les indices. Donc, euh, on va commencer par le dollar américain. Euh, le dollar américain, ici, ben, j dans le fond, je, je prends des chandelles, mais je, je prends ces... Ce type de chandelle-là qui nous donne peut-être plus... Mais ben, de toute façon, avec les, les, les chandelles, euh, dire, euh, on voit très très bien la situation. C'est que le dollar américain est en état de faiblesse. Et je commence à prendre ça. Je trouve que c'est un bon moyen peut-être de... Peut-être pas prévoir, mais avoir une visualisation plus précise de ce qui se passe sur les indices. Mais peu importe, c'est la même situation. Le dollar américain, on voit très très bien ici, qu'il avait connu une montée. Et là, en ce moment, on est en état de faiblesse, euh, où on continue à, à, à perdre le momentum de la hausse. Donc, euh, en ayant tracé... Ah euh... oh, ben on reviendra là-dessus plus tard. Je voulais tracer une tendance, mais non, on ne perdra pas de temps là-dessus. Donc, on le voit très très bien, la cassure est arrivée ici. Et avec euh, les, ce type de chandelle, Aiki, euh, euh, Hashi, euh, on voit très, très bien qu'on est à la baisse. Et aussi sur mon oscillateur euh, stock RSI, on est en, en, en baisse. Euh, et au niveau du RSI pur, euh, c'est aussi à la baisse. Donc, euh, non, le scénario euh, se poursuit. On s'en va euh, à la baisse au niveau du dollar américain euh, à cause de l'injection massive. Et on n'a même pas l'intention d'arrêter... Euh, d'injecter euh, l'or. Bon, c'est là qui est le, euh, toute la situation qui Je pourrais prendre les chandeliers pour vous montrer ça, ce qui se passe. Non seulement il ce soir, là, je ne vous parle pas rien que de la soirée, je vous parle euh, de l'or euh, depuis euh, peut-être cette cassure-là, la fameuse cassure de 1550. Là, on va essayer de tenter de casser... Euh, on est à 1577. Techniquement, on a cassé... Euh, la résistance, mais on va voir ce qui va arriver, euh, on ne sait pas euh, les prochains jours, mais euh, non, techniquement, on aurait, pas, on aurait cassé la fameuse résistance qui était à 1550. Donc, euh, c'est à suivre. Euh, D'après moi, ce qui va arriver, là, la, la, la cassure euh, ici, qui va euh, probablement euh, apporter l'or le, le, le, vers des nouveaux sommets, et euh, là, on, on a la résistance de 1,788 dans ces coins-là. Euh, si ça, ça devrait quand même, euh, peut-être qu'on va peut avoir une résistance 1800 dans ces coins-là. Mais ensuite, de ça, on, une fois qu'on va avoir dépassé le sommet, euh, euh, le sommet de tous les temps euh, qui a été euh, créé en 2011, mais là, de euh, Sky et de limite, on ne sait pas où est-ce que l'or peut aller, mais va aller très très haut et euh, au niveau de, de des minières euh, c'est ça ça se trouve être l'indice euh, or euh, silver euh, ben là on a on a comme euh, poursuivi une tendance à la hausse euh, de, qui avait été entamée mais euh, d'après moi demain on va avoir des feux d'artifice euh, sur euh, des minières euh, sur les minières d'or et d'argent euh, c'est ce que je pense. Euh, ça, c'est le gold, silver, c'est moins évident, mais on pourrait aller euh, casser euh, les, la résistance ici, qui se trouvait 18, euh, dans ce coin-là, 18,64. On voit très, très bien la résistance. Donc, euh, ça pourrait... Euh, euh, L'argent aussi, aussi pourrait faire des flamèches, des, euh, <rire> des, on pourrait avoir un feu d'artifice demain, mais on va voir, on est prudent. Euh, moi, je vous parle toujours du long terme. C'est ce que je privilégie. Donc, euh, c'est le long terme, c'est sur le long terme qu'il faut euh, regarder nos investissements. Et euh, je, vous parle, je vous parlais tout à l'heure au niveau mensuel ici. Euh, je pense que l'exubérance peut-être qu'il y aller sur le Nasdaq. Euh, attendez, je vais aller voir l'indice directement. Sur le Nasdaq. Euh, regardez ce qui s'est passé ici en, dans les points de... 1999-2000, on avait des mots, c'est incroyable, la puissance d'achat, d'exubérance irrationnelle, d'ailleurs c'est là que je suis rentré dans le marché, euh, tout le monde achetait euh, les marchés, et on est dans une situation qui pourrait vraiment, vraiment être similaire, donc ça pourrait nous, nous propulser, je ne veux pas faire de prédiction, J'aime pas ça, mais je pense que le Nasdaq pourrait connaître, dans, dans les voisinages de 10 000, 10 000 points, euh, le Standard Poor's 3500, 3600, je ne sais pas. Je... Mais il y, y a une puissance d'achat qui est reliée directement à une exubérance irrationnelle. Il euh, n'y a rien qui tient dans ce marché-là. C'est que oui, on, comme je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que les... Les euh, médias traditionnels euh, sont emballés par les marchés. Là, c'est sûr qu'il y a cette euh, situation-là, mais regardez bien ce qui va arriver. Dans peut-être euh, un mois, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas trop, Trump va annoncer qu'il y a euh, une victoire totale sur euh, l'Iran, donc euh, <rire> ça va encore faire euh, l'exubérance jusqu'à la, la, la, euh, les prochains mois, c'est ce qu'on va connaître pour faire en sorte que Trump soit réélu. Donc euh, c'est la situation, c'est une situation un peu euh, euh, bizarre. Euh, je pensais pas que les euh, gouvernements, surtout, euh, je pensais que Trump, ils sont pour Trump, de toute façon, je suis pas américain. Mais euh, que Trump avait quand même un scénario plus euh, logique, non, c'est euh, fonctionne directement avec euh, la Fed, donc euh, ce qu'ils veulent, c'est baisser les taux d'intérêt. Euh, ce qu'ils veulent, c'est que le dollar américain baisse. Si, c'est pas mal le dernier de le souci. Ils veulent que la bourse monte pour que tout le monde se sente plus riche, mais dans la réalité, la dette est effrayante aux États-Unis. Donc, on suit ça et on se revoit très, très bientôt pour savoir ce qui va se passer cette semaine.